Salut les gras, j'espère que vous allez bien. Je sors de ma salle de sport, je viens d'enchaîner trois Big Mac de Croque McDo. Je suis explosé Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle recette, je vais vous donner une recette un peu particulière. C'est un tips. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste des plugins en 2020 absolument à avoir, qu'il vous faudra pour vos prods. Mais c'est super ça Des plugins qui coûtent zéro et qui vont certainement vous sauver dans plusieurs pros. Il y a des VST, il y a des plugins, et il y a un logiciel également pour trier vos samples. Ça se passe maintenant. Jingle Le premier plugin est un plugin d'Isotope, forcément. C'est Isotope vinyle, c'est une, émule... une émulation. Une émulation. Tape, comme on dit, euh, voilà, c'est pour donner un petit peu ce, ce grain analogue à vos pistes audio ou vos pistes MIDI. Alors, la petite astuce pour ce plugin, c'est qu'il est souvent utilisé pour créer des bits de type Lo-Fi, comme on dit. Euh, ça crée, voilà, une émulation de tape qui donne un petit grain analogue. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout se crée quasiment en numérique et très peu en analogue. L'analogue, c'est ce qui est réel, le numérique, c'est ben, ton logiciel, quoi. Donc ça, ça va donner un petit côté plus chaleureux. Deuxième plugin, le camel crusher. Pour moi, c'est impossible, impensable que tu n'aies pas ce plugin. Le camel crusher, c'est tout simplement un, un plugin de, de coloration, comme on dit, qui émule deux distorsions et saturation un peu différentes avec un filtre, un compresseur et voilà un dry and wet avec plusieurs possibilités. Voilà, Camel Crusher, c'est vraiment impossible que tu l'aies pas. Tu peux le mettre sur tes synthés, tu peux le mettre sur tes vocaux, tu peux le mettre sur tes basses, tu peux le mettre sur tes kicks, tu peux le mettre partout. C'est un plugin de saturation. N'hésite pas à le télécharger. Les troisièmes plugins, parce qu'il y en a plusieurs, c'est les plugins de chez nos amis Xfer, fair, -Fair c'est la marque qui a créé Serum, ce fameux VST. Alors, eux, ils ont créé un OTT, l'OTT que voici. Alors, l'OTT, c'est un multi de compression, voilà, avec les high, les middle, les low. Tu as le, le Def, le Time, le Input Gain, le Output Gain, Up and Down Ground. Voilà, donc là, c'est idéal, par exemple, pour tes Synths, pour, pour tes vocaux. C'est voilà, un EQ multiband avec de la compression. J'expliquerai un peu plus tard comment sont les EQ, à quoi ça sert, comment les utiliser. Ensuite, cette même marque, ils ont sorti Dimension Expander. Si tu suis mes tutos depuis le début, tu as déjà vu ce petit plugin. C'est un plugin de stéréo, tout simple. Hein. Dry and Wet, ça veut dire mouillé ou sec, ça veut dire on, off. La fonction plus haut ou plus bas. La size, c'est la taille de ta stéréo, tout simplement. Et le dernier, idéal pour vos podcasts, etc., le DJM Filter. Alors là, si tu es DJ, DJM, ça te parle. Filter, ça te parle. C'est tout simplement le filtre des DJM. Voilà. Haut, bas, on, off, le drive, c'est la saturation, la résonance, c'est une sorte de petit écho, voilà, les trois plugins x à avoir, ils sont là, les gars, allez me les choper, il vous les faut absolument. On continue, la Tal reverb, une reverb avec une petite sonorité années 80, voilà, c'est une reverb gratuite, quoi dire, ne pas l'avoir, ce serait stupide. Voilà, tu as pareil, des presets déjà faits, tu peux régler les tiens, low cut, high cut, la taille, le délai. La taille de diffusion, etc. Petite reverb, pas forcément indispensable, mais très important de l'avoir quand même. Ensuite, on a quoi On a le Ozone Imager, plugin encore gratuit de la marque Ozone. Voilà, c'est pareil, c'est un plugin stéréo. Donc, tu peux faire un multiband, écarter plus tes high, écarter plus tes midi, écarter plus certaines fréquences. Voilà, c'est à avoir aussi, c'est très utile pour ceux qui veulent travailler en stéréo. Pour ceux qui ont déjà un niveau on peu avancer, donc n'hésitez pas à le prendre, ça vous servira. Ensuite, on a le sampleur de Citala. Alors là, pour ceux qui n'ont pas Ableton, qui n'ont pas la chance d'avoir un sampleur Fruity Loops, etc. Là, c'est un sampleur alors ils ont déjà leur sample dedans. Tu peux également glisser les tiens, voilà, je la glisse là. Et là, ce qui est génial, tu vois, tu peux faire de la compression. Et là, tu vois sur quoi ça agit. Tu peux faire ton tuning de, de sample, pc, augmenter ton volume, tes courbes, tu vois, ton fade in, ton fade out. Le mettre à gauche, le mettre à droite. Voilà, c'est un sampler qui vous sera utile d'avoir si, si vous aimez avoir du visuel également sur un sampler comparé à celui d'Ableton. Ensuite, on a. Chez You James, le finisher micro. Alors là, je vais le désactiver je vais vous faire écouter le vocal tout simple. Le finisher micro, voilà, c'est plusieurs presets suivant ce que tu tournes. Un dry and wet. Tonight, when you, I don't have no voilà, c'est un plugin pour, pour les vocaux facile à utiliser avec des, directement des réglages. On va continuer. Il y a un autotune gratuit de chez Graillon. Voilà, c'est un autotune. Hein, euh, je pense que tout le monde connaît ce que c'est. Tout le monde connaît des chanteurs qui en utilisent. Et ensuite, on a encore pour les vocaux le vocal doubleur, encore une fois de chez Isotope. Et là, pareil, hein, ça, tu vas voir. Hop, on va se remettre dessus, s'il te plaît, je le désactive. No C'est un plugin qui va doubler un peu ta voix, donner un peu plus de présence. Il est important de l'avoir, même si tu veux l'utiliser sur des petits vocalis, des trucs comme ça. C'est important. Ensuite, les VGI2, donc lui pareil, c'est un plugin de destruction de, de saturation, voilà, qui donne de la coloration. Euh, c'est important de faire de la saturation sur sur vos synthés, sur sur vos drums. On passe sur le Slick EQ. Le Slick EQ, voilà, c'est c'est un EQ trois bandes avec euh, plusieurs grains. Je vous laisse le découvrir, je vous laisse découvrir, voilà. Tu peux régler tes fréquences, tu peux régler tes gains, tu peux régler tes courbes. des Q en trois bandes, voilà, pour, pour colorer. Ensuite, chez Va'Ala. Va'Ala, c'est leur plugin delay, il s'appelle Va'Ala Frequency EQ, voilà. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est, un delay, un écho. Donc là, tu règles tes low, tes high cut, le nombre, la, la longueur du delay, le dry and wet. voilà ils t'ont fait encore un autre plugin gratuit. Super massif, voilà donc ça c'est une petite reverb avec du delay pareil. Va le choper, ça coûte rien, c'est gratuit. C'est toujours bien de l'avoir, de tester, expérimenter. N'hésitez pas à faire des expériences. On passe au suivant, le TDR Nova. TDR Nova, pareil, c'est un EQ parallèle dynamique euh, à multiband. Voilà donc ça fait un peu tout. C'est très bien de l'avoir pour, euh, pour designer tes sons. Voilà, EQ parallèle multiband. Retiens oh, bien ça, parce que quand je te ferai un tuto sur les, sur les EQ, ben, tu apprendras tout ce que ça veut dire. Donc, hésite pas à le choper. Plugin gratuit. Yulin Loudness Meter. C'est un plugin qu'il faut utiliser pour se comparer aux autres. C'est un plugin qui va mesurer la dynamique et le loudness de ton track. C'est intéressant de pouvoir se comparer au disque du commerce. D'ailleurs, il faut le faire à chaque fois. Moi, je l'utilise à chaque fois pour me comparer. Voilà. Donc, lui, c'est vraiment un plugin un metteur, juste pour voir où tu te situes, dans quelle range tu te situes et où tu dois aller. Ensuite, on a le VST, Lota Mini. Alors lui, à la base, c'est un VST, donc c'est un instrument spécial pour le, le trap. Ils ont, ils ont beaucoup, tu vois, de, de basse Mais ce qui est intéressant dans ce plugin, c'est surtout les guitares. Voilà, petit VST, petit instrument à avoir. Et maintenant, le petit cadeau pour ceux qui sont abonnés à la recette et qui n'ont pas eu le temps de le choper. Ozone a fait un cadeau de fou pendant le confinement. Ils nous ont offert leur plugin Ozone 9. Le plugin à avoir, c'est de la multi multiband compression, c'est des limiteurs, c'est des EQ dynamiques. Il y a tout. Tu peux l'utiliser pour ton master. Tu, tu peux créer tes presets, des equalizers. Des, des vintage limiteurs des vintage tapes, comme je t'ai dit, pour créer ces petits effets analogues. Tu l'as vu, le rototo, là Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, n'hésitez pas. Euh, ceux qui sont abonnés à la recette, je vous mettrai la licence gratuite sur le Discord. Vous pourrez aller choper. Ceux qui ne l'ont pas chopé, bah, tant pis pour vous. Il faudra revenir l'année prochaine. Voilà les amis, c'était mon top plugin 2020, les plugins et les VST à avoir absolument pour vous aider à faire des prods, pour vous aider à composer, pour vous aider à améliorer, pour vous donner du grain, pour vous donner de la coloration. Ça fait une bonne petite liste de plugins utiles, gratuits, c'est surtout gratuit. Alors n'hésitez pas à les télécharger, n'hésitez pas à expérimenter à les utiliser et petit à petit, je vous expliquerai un peu comment tous les utiliser. Voilà, il est l'heure de dire au revoir. Je vous dis à bientôt mes grassures, à bientôt sur le Discord, à bientôt dans la recette. N'hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir prendre un abonnement à la recette. N'hésite pas à laisser un commentaire. Je compte sur vous mes grassures. C'était Greg Lassira, Top Plugin 2020. Ciao